J'ai ce message pour l'un d'entre vous. Vous en êtes me disent de vous dire... Ok. Je vais parler, je vais dire ce qu'ils nous disent, et si ça touche quelqu'un, c'est pour toi. Je sais, que tu, je sais que tu pleures, je vois l'image en fait d'une personne, euh, ta mère est partie depuis, tu avais 5-6 ans. Et il y a des moments où tu restes comme ça, tu pleures, après tu te dis, oh, si ma mère était là. Elle me dit de te dire que elle est avec toi. À l'instant, comme tu penses à elle, écoute-moi bien, comme tu penses à elle, maintenant, maintenant, elle est avec toi. Tu as très souvent dit, parfois, je te retrouve dans des situations où tu as l'impression qu'il n'y a personne pour te défendre. On est venu, on a daté ton mariage trois fois. On t'a... T'as d'autres on a daté parce que tu ne connaissais pas les cérémonies que tu devais faire pour la dote. Tu t'es débrouillée toute seule. Et à un moment, tu es restée comme ça, tu as commencé à pleurer si jamais, si ma mère était là. Ce matin, je sens tellement l'amour de vos parents qui sont partis. Et... Ils veulent que vous sachiez qu'ils ne vous ont pas abandonné. Vous comprenez bien. Ils ne vous ont pas abandonné. Et il y en a parmi vous... L'instant où elle allait fermer ses yeux, tout ce qui faisait mal dans son cœur, c'est le fait de savoir que tu vas rester seule. C'est le fait de se dire que je vais laisser mon enfant seul, je vais la laisser à qui? Donc là où elle est, ce n'est pas qu'elle souffre là où elle est, mais la séparation qu'elle a eue de toi brusquement. Quand tu, tu, tu devais l'appeler, euh, euh, tu as oublié, et puis trois jours plus tard, on t'appelle, on te dit qu'elle est morte. Aussitôt qu'ils arrivent dans l'au-delà, aussitôt que leur esprit est quitté du corps, ces parents-là vous aiment tellement qu'ils sont revenus. Aussi qu'ils sont disparus, là, donc genre, ton père est mort, le premier endroit qu'il a cherché pour venir, il a localisé là où son enfant se trouve. Certains d'entre vous, vous avez appris à être un homme seul. Tout seul, tu as appris à être un homme. Ce n'est pas qu'il y avait quelqu'un pour te montrer que c'est comme ça, comme ça. Parce que ton père est parti très tôt. Très tôt. Si je peux accomplir quelque chose dans votre vie aujourd'hui, j'aimerais, j'aimerais que vous puissiez savoir qu'ils ne sont pas. Il y en a même, votre grand-mère, vous avez grand-mère. Parce qu'il y en a si vous avez grandi avec vos grand mères Ce n'est pas ta mère qui élevé, t'a élevé, c'est ta grand-mère. Donc tu étais plus attaché à ta grand-mère que ta mère. Quand elle est partie, tu croyais que ton monde allait s'écrouler. Moi, ma grand-mère, c'est elle qui m'a élevé. On est que sur son lit de mort, elle ne faisait qu'appeler mon nom. Et elle a fait huit ans. Quand je suis partie à l'étranger, j'ai fait 7 ans sans venir au pays. La huitième année, j'ai eu mes papiers deux mois plus tard, les est En mourant, elle faisait qu'appeler mon nom. Elle ne faisait qu'appeler mon nom. Elle pleurait un peu. Et. Si vous ne comprenez pas, vous allez, vous allez parfois rester comme ça, vous dire, ah, comme monte je, je suis seul, non. non, non, non, non, non, non, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Et c'est la conscience de sa présence qui active sa présence. Si on peut venir, on prend la Bible, on prend la communion, on dit qu'on appelle Jésus. Et on dit que Jésus dit que si vous, vous ressemblez à mon nom, j'apparais. Quand tu penses que si tu parles et tu penses à ta, à, à, à ta grand-mère, elle ne va pas aussi apparaître. Commencez à... Prenez-les comme des entités à part entière. Prenez-les comme des entités à part entière. Parce que ça leur fait mal de voir parfois, tu dire, tu pleures. Un truc se passe, tu dis, eh, si maman était là, tu pleures. Et quand tu pleures, elle est en train de vouloir, te dire que je ne suis pas partie. Beaucoup d'entre vous, vous devez agrandir l'homme photo. Vous devez avoir un endroit du salon ou de la chambre où vous avez mis une bougie que vous allumez de temps en temps. Vous avez mis la photo. Il y a des croix de Jésus dans votre maison, non? la photo en grand. Certains d'entre vous vous ressemblent à vos mères comme deux boutons. Donc quand on te regarde, gars, on dit mince, tu ta mère jusqu'à Ça va vous permettre d'épurer de, de, de, de, de, de la douleur. Certains, de, depuis que vous êtes bâti à vos grands-parents, vos papas, papa, maman, vous n'avez plus jamais parlé de donc vous, vous cachez seulement, vous ne voulez même pas. Mettez leur photo au salon. Ne pleurez plus quand vous pensez à seulement pleurer, pleurer. Non, non, non. J'ai quelqu'un qui est venu ici, là, je vais consulter. Après, sa mère commence à parler. Maman. Sa, sa mère a commencé à me faire sentir l'amour qu'elle avait pour lui. Elle me montre comment quand il était petit, elle l'habille, elle, elle met le méniaga sur son front. Franchement, c'est l'image que sa mère m'a donnée. Comment elle fait Elle met sur son visage comme ça là. Ça brille. Elle porte son habit avec le job là comme ça là. Ça m'a avait une affection particulière pour lui. Elle J'ai même pleuré. J'ai senti l'énergie de sa mère jusqu'à. Ça m'a jusqu donné l'âme. Et depuis que sa mère monte depuis 22 ans, il est à 22 ans, en, en l'an 2000. Et là où oui, il est là, a peut-être 38 ans. Donc imagine, tu es adolescent ta mère. même heure. Tu vas te sentir abandonné, tiraillé, rejeté. Tu vas chercher une identité. Et ton père lui-même qui vient de perdre sa femme, il pleure. Il, il dit, oh, wow, il doit s'occuper de vous. Vous voyez un peu là, c'est le chaos. Dans ça, tu essayes de survivre. Tu caches la douleur dans ton cœur. Elle m'a montré comment, même pour voir là, comment elle lui, lui montrait souvent ses leçons. Il, donc, il étudiait souvent avec sa mère le soir. Elle m'a montré l'image, comment il rentrait le soir, elle était assise à la table avec lui, pour lui répéter les leçons. Imaginez, elle est morte, ça fait 22 ans. Et 22 ans plus tard, elle est en mesure de ramener cette énergie et de me montrer. qu'elle est partie. Et le message qu'elle avait pour eux, c'est que elle travaille pour eux dans le noir. Genre les gens qui se sont débarrassés d'elle, les gens qui se sont débarrassés d'elle, ont aussi fait des choses pour bloquer ses enfants. Donc ce jeune homme. Et elle disait donc que elle est là, elle travaille derrière pour les protéger. Il y a des choses qui se passent dans le spirituel que si on ne t'annonce pas, tu ne sauras pas. C'est pour ça que quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il te dit d'abord. Il envoie quelqu'un te dit. Vous m'entendez, non Donc écrivez les noms de vos mères, de vos grands-mères, écrivez les noms ici-là. Yeah. Ma mère, alors c'est grave. Quand la femme là veut se pointer pour parler. Voilà maman Anne. Bonjour la reine Ruth. Maman Anne est-ce qu'elle avait maman Anne avait elle a comme une maman très calme. Elle était assise dans son coin. Elle avait les, les foulards. Je ne sais pas si chez les foulards avec les gars. C'est bizarre. Comme dans Jacqueline, ta grand-mère. Ménichoumi. Elle devait être une femme de caractère, une femme très forte mais Très forte de caractère. Elle n'abandonnait pas vie. Nombo Brigitte, ton père Sopo, ton père avait une notion royale, très élégante. Il parle aussi très bien, c'est un fond orateur. Que... Grand-mère Jeanne. Papa Christian Cébé. Anne Baga, il vous envoie beaucoup d'énergie de la lumière et faites une sorte de table dans votre chambre vous mettez leurs photos. Et si parfois, quand vous passez, vous avez une idée comme si n'était que je vous interpelle, arrêtez-vous. Ça ne leur fait pas plaisir qu'ils soient partis et que vous les oubliez totalement. Mmh, mmh, mamie Antoinette, il y a des prières qu'elle a dites sur toi que certaines sont en train de se réaliser même maintenant. Y a ma juge Elle aimait beaucoup donner la nourriture. Moutio, Hélène, Pendale, Ndoko, Kodi Penda, Olga Kessler, ils sont en train de t'assister dans ton travail. Olga, ils t'assistent dans ton travail. Beaucoup d'entre vous, vous, vous, en, vous en êtes en train de vous rappeler d'eux maintenant parce qu'ils sont en train de vous donner des messages. Ils sont en train de vous assister. Ils sont en train de, de s'unir. Je les vois en, en train de tenir leur main. Ils font un cercle autour de vous. de vous dire qu'ils sont en train de vous fortifier. Ils sont en train de vous fortifier. Ils ne travaillent pas seuls. Généralement, quand vous voyez certains dans le rêve, ils sont avec d'autres personnes. Genre, d'autres, vous ne les reconnaissez pas. Mais ils sont ensemble. Ils sont en train de vous former comme une, une, un halo autour de vous. Ils vous protègent. Vous devez beaucoup taper dans cette protection-là. Donc quand tu raison ça, ça va être difficile. Tu dis que j'appelle ma mère. Maman, aide-moi. Mon frère vient oui merci. C'est une maman qui m'a aidé à faire ça l'autre jour. J'étais à train de bâtir un événement. Je, je, je n'avais pas cousu la de donc, comme j'avais acheté le panneau de tissu, c'est la première fois que j'ai eu comme si j'ai eu l'impression que c'était ma mère qui était en train de faire mon foulard. Ça m'a fait bizarre. Donc, elle m'a montré comment attacher ça. Je ne connaissais pas attacher le foulard. C'est une maman qui travaille avec moi. Et là, elle me dit Viens, ma fille. Je quitte de mon bureau, je vais dans son bureau et elle coupe. Fait, elle arrête, elle prend pied, pied, Ça m'a fait bizarre. Après, un moi sur ma tête. Elle me montre que tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est là aussi que j'ai cette sensation là que c'est un peu comme si ma mère était avec elle pendant qu'elle attachait mon fleuve. Franchement, c'était... si vous ouvrez votre cœur, vous allez voir que vos, vos ancêtres vont vous, ils vont remplacer leur présence à tout moment de votre vie. À tout moment. Souvent tu ressens cela, quelqu'un va te donner de l'amour. Pour toi, ce n'est même pas ta tante, ce n'est pas quelqu'un de ta famille. Mais la personne a me témoigner d'amour pour toi. C'est ça pour dire. Mm -hmm. On vous la reine meuf, à tout. Ruth père à l'âme de ton époux, père à son âme. Maman, douce Papa Idrissa. Paix à leurs Nous enlevons de la lumière à tous nos ancêtres. Et nous recevons leur paix. Nous recevons leur protection. Nous nous ouvrons pour recevoir de l'amour, de la protection, de la direction. Nous ouvrons nos oreilles pour écouter quand ils vont nous parler. Et nous leur donnons accès pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils nous guident. Nous marchons avec eux chaque jour. Nous décidons de ne pas les oublier. Nous vous envoyons de l'amour. De l'amour. Je sens tellement la présence de vos ancêtres. Je vous assure. C'est comme si je suis ici avec... 58 personnes. Ça fait une puissance tellement grande. Je passais seulement pour donner le message. <rire> vous savez que ce n'est pas seulement dans le rêve qu'il peut vous parler il fallait que je vous dise ça n'attendez pas seulement dans le rêve parce que vous pouvez rêver de une fois par vous les six mois donc pendant que tu fais ta prière matinale ou ta méditation tu peux appeler, tu appelles tu prends un peu le dos de colonne tu mets ça sur tes oreilles tu respires l'autre tu appelles le nom Et visitez leur tombe aussi régulièrement, s'il vous plaît. Ceux qui sont au Cameroun, si vous faites ça sur place aussi, vous demandez qu'on donne à manger aux gens à leur nom. Okay. Rien je vais te bloquer, tu as compris, ne t'inquiète pas. Je vois ton message, c'est la 15e fois que tu écris le message, pas dans un direct ni deux. Donc, je vais te bloquer la dernière, la prochaine fois. Continue d'écrire. Si vous restez, vous ne voyez plus ma page, je vous ai bloqué. Hein? Ok? L'équipe continue de veiller sur nous. Nous recevons l'amour, nous leur envoyons de l'amour. Et nous éparpillons l'amour sur tout le monde entier. Ça te met comme dans une. Moi, c'est quand je suis. Quand je commence à communiquer avec les ancêtres, ça me mène à un état d'euphorie. C'est un peu comme si j'avais. Comme si je planais, comme si j'avais pris la drogue. c'est Le meilleur, le meilleur euh, état d'esprit pour recevoir de... Parce qu'à ce moment là, tu n'as pas de résistance mentale. Quand tu vas écouter quelque chose, tu vas en fait, te dire, est-ce que c'est ma tête qui parle? C'est mon esprit bien, c'est mon grammaire? Non. Tout ce que tu entends, tu dis seulement, ça coule. Donc, j'ouvre aussi les sciences de canalisation. Ceux qui veulent, euh, vous voulez pas laver vos ancêtres. Pour ceux, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Donc, vous payez la séance. Et puis, très souvent, j'arrive à me connecter à l'énergie de vos ancêtres. Parfois, il y a un ancêtre que tu veux demander qui parle. Mais je me connecte toujours aux énergies positives. Donc, euh, si tu cherches celui qui était mauvais, je ne peux pas le trouver parce que mon énergie n'est pas négative. Donc, euh... ouais, vous pouvez aussi faire ça. Mais déjà, il faudrait vous laver au sel. Lavez-vous au sel d'abord. Sinon, vous n'allez pas pouvoir me parler. Il faut avoir des questions spécifiques. Vous allez leur demander en avance. Comme ça, quand ils vont venir, ils vont vous parler. Quand, quand quelqu'un s'est préparé avant de venir me demander de, de me connecter à son ancêtre, c'est différent de quelqu'un qui est arrivé seulement comme ça. Et quand l'ancêtre commence à parler, si tu n'es pas réceptif, il va arrêter de parler. Il va pas te forcer pour que tu écoutes ce qu'il a dit. Donc en fait, c'est ton esprit qui tire l'énergie de moi. C'est pour ça aussi que je prends beaucoup d'argent pour ça. Voilà. Ok, bon, euh, passez une très bonne journée. Ça, je le fais pas trop, trop souvent, parce que ça prend trop d'énergie. Mais je sais qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin de. Par exemple, j'ai une dame, une veuve, ouais, son mari est mort, ça fait un an. Elle m'a contactée et quand on parlait, son mari a commencé, il voulait parler. Donc, euh, il y a des cas comme ça, il y a des cas où on ne dit rien. Donc, ça dépend de votre disposition. Ok. Bon. Je vous souhaite une bonne journée. J'étais juste le passage, ce n'était pas un en direct.